굿 מorgen. alle iden nesuṣro. aujourd'hui le nishmat. Esther, Adel bat Sol, Tarab le et shalom ben Germain. Sarah. si vous souhaitez vous aussi dîner une prochaine Micha, minutes. nous étudions. du. gimel. kara. kara on a un V introduit au début du chapitre qui a trois étapes à la chalitza. On commence d'abord à lire tout un rituel. Elle vient à se plaindre. Qu se, que, le mar, que le Yavam ne veut pas se marier avec elle. Et donc, on va, et donc on va procéder au rituel que ainsi on fait à celui qui ne veut pas construire la maison de son mari. Ensuite, elle doit lui retirer la chaussure, je crois dans l'ordre, ouais elle doit ensuite lui retirer la chaussure et cracher devant lui. Et on va dire aussi, et en disant, et après le bedin va répondre, et ils vont lui répondre, « Bet halutzanaal, sanaal. D'accord Et on va d'accord, c'est mes formes, on qu'on aura plus en détail ensuite. Donc, elle doit d'abord, on dit le rituel, et avant et après même, retirer la chaussure et cracher. La trois étapes. On va s'intéresser dans notre méchant à savoir, que ce se passe si on a fait deux étapes, mais pas la troisième. Est-ce que c'est bon, ou c'est pas bon. Je vous introduis tout de suite la donnée de base sur quoi va se... Va tourner le, le, le, le sujet et les marocotes. Il y a marqué dans le Passoc la ish ivne et Ainsi sera fait à celui, à l'homme qui ne voudra pas reconstruire la maison de son frère. C'est le mot du Passoc. Il y a une grande règle. Quand vous lisez le mot Kara dans la Torah, c'est dit sur Yom Kippur c'est dit sur le Mishkan. Dès que la Torah a utilisé le mot kara comme ça, ça signifie que, tout ce que si tu ne fais pas comme ce qu'on t'a dit, c'est pas c'est invalidé. Ayom Kippur, par exemple, où toutes les, vous savez, il faut faire entre la chiroula faire l'asperger tel sang, et puis après l'autre sang, et puis après mélanger, et puis après faire l'autre, refaire le premier. Si chaque fois que je te dis kara, ça veut dire comme ça, et pas autrement. Si tu as changé l'ordre, c'est invalidé, il faut refaire, il faut rectifier. Ok Ça, c'est une règle. Maintenant, là, dans la Khalid, la Misha me dit kara yase la isha chiroula bina de ainsi sera fait à celui qu'on ne fera pas, à l'homme qui ne voudra pas contre son père. Si c'est kaha, ça signifie que si tu ne l'as pas fait comme ça, c'est invalidé. Mais si en fait, en son élément, il y a marqué kaha, il y assez, si tu feras, ça signifie ce que tu fais, mais ce n'est pas ce que tu dis. Donc ça veut dire que si tu as, on a sauté, on a oublié le rituel, on ne l'a pas lu, on est venu faire la Khalitza, mais on, on, un peu, on a retiré la chose. on a, retiré, on a, retiré, on a le de la tu t'es quand même acquitté parce que là, il ne manque pas dans l'action. Si bien évidemment elle a oublié de retirer la chaussure, elle a juste craché, ça ne marche pas. Parce qu'on dit kahaya selaïsh. Et qu'est-ce qui se passe si elle a retiré la chaussure mais elle n'a pas craché Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas ça, On va avoir une loquette. Allez, on fait tout à l'oral comme ça, pour, on va vite dans le Mishnah. Qu'en en fait il y a une mahloquette. Rabbi Nézer va me dire Kachaya Selaïch, achar la le On va faire comme ça donc. Tout ce qui touche à l'action, c'est-à-dire retirer la chaussure et cracher. Si tu ne l'as pas fait, c'est invalide. Et Rabbi Akiva va dire non, kahaya Savoir, la femme, elle ne crache pas sur le mari, elle crache devant lui. La khalitsa, elle, elle va faire l'action de retirer sa chaussure qui est sur lui. La Torah a dit khaya, c'est laïch, l'action que tu dois faire à l'homme lui retirer sa chaussure. Alors là, c'est kakha, si tu l'as pas fait comme ça, ça marche pas. Mais ce que tu fais devant lui en crachant devant lui, alors ça marche. C est, c est, ça ne valide pas a posteriori. D'accord Là, La kha, si ça vous intéresse, elle est comme ça va préciser dans le Bartheimura, bon, j'imagine que c'est comme Rabbi Akiva de toute façon. Et on fait tout de suite, le, on fait ça dans les mots. « Khalza vera Elle a fait la Khalitza, elle a retiré la chaussure, vera et elle a craché. « Avalo a, Elle n'a pas lu le texte. « Khaliza ta Sa Ça, elle est kshira, elle est validée, elle est bonne. « Kar'a vera keka » Si elle a lu et elle a craché, « Avalo khalza » Mais elle n'a pas retiré la chaussure. « Khaliza ta psula » La Khalitza qu'elle a fait, elle est invalidée. Pour quelle raison Comme ce qu'on a expliqué, il lui manque l'essentiel. K'ha'aya c'est laïche, il faut faire comme ça. Chalta vekara, elle a retiré la chaussure et elle a lu. Avalora l'oracle, elle a oublié de cracher. Rabbi Yisroel Meir Chalitzat Absolat, Rabbi Nezer nous dit la Chalitzat est invalidée. Elle n'est pas bonne, il manque un élément important. Rabbi Akiva Omer Chalitzat K'chera, Rabbi Nezer, Rabbi Akiva me nous dit la Chalitzat K'chera. Pourquoi Amr Rabi Nezer, Rabbi Nezer nous dit K'ha'aya, c'est ainsi sera fait. Kol la c'est tout ce qui est. Il y a un acte à réaliser. Mais Akev, c'est invalide, c'est invalide si tu ne l'as pas fait, parce que tu m'as dit Kaha. A Akiva, Akiva, le rétorqué Rabbi Akiva, Mishamra du même pas ce que tu rapportes. tu te rapporte la preuve contre toi, pourquoi y c'est la Ish. Ainsi sera fait à l'homme. Col Shouma, c'est Baish, tout ce qui est une action à faire sur l'homme, sur le Yavam, alors si tu ne l'as pas fait, c'est invalide. Mais craché, ça ne se fait pas sur lui, ça se fait devant lui, et donc ça n'invalide pas. Ok C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Kol qu'au salam.